à tous. Donc, euh, je me présente, je m'appelle Léo Charles, euh, enseignant-chercheur en économie à l'Université de Rennes 2. Euh, Aujourd'hui, je vais vous pr euh, présenter le partage de la euh, valeur ajoutée. Alors, Pour euh, bien comprendre le sujet, euh, la première des choses à aborder, c'est euh, la mesure de euh, la richesse économique. Euh, en 1945 est créée la comptabilité nationale, qui a imposé au fil des années une convention statistique pour mesurer la richesse d'une économie, on a décidé que ça se mesurait à travers le produit intérieur brut. Pour bien comprendre cet indicateur, il convient de préciser que la comptabilité nationale représente l'économie comme un circuit. Dès lors, il existe un triptyque fondamental chez les économistes dans lequel tout ce qui est produit est égal à tout ce qui est demandé et aussi égal à tout ce qui est euh, distribué comme revenu. Et ce triptyque fonctionne bien sûr dans euh, tous les sens. Euh, les économistes ont trois méthodes pour mesurer le produit intérieur brut avec des résultats bien entendu identiques selon les, les trois méthodes. Euh, donc la richesse économique peut euh, se calculer via l'approche par la production. donc C'est l'approche classique dans laquelle la richesse économique, c'est la somme de la valeur ajoutée brute des agents économiques, c'est-à-dire la richesse nouvellement créée chaque année dans l'économie. La deuxième méthode, c'est donc l'approche par la demande. Ici, la richesse économique est abordée via euh, la demande, c'est-à-dire par exemple la consommation des ménages ou l'investissement des entreprises. Et enfin, la dernière approche qui va nous intéresser dans cette présentation, c'est l'approche par les revenus. La richesse nouvellement créé dans une économie, c'est égal à la somme des revenus distribués à l'ensemble des agents économiques. Et nous, on va s'intéresser aux deux premiers revenus qui sont la majorité des revenus distribués dans une économie, c'est les salaires et l'excédent brut d'exploitation, l'EBE, qu'on peut qualifier de profit des entreprises. Donc une fois qu'on a dit ça il est intéressant de euh, montrer la répartition de cette valeur ajoutée des sociétés non financières, donc en France, en 1905, entre 1950 et 2019. Donc en gros, on regarde la répartition de cette richesse, qui a récupéré quoi Et euh, ici, j'ai sélectionné donc, les salaires et les profits. Grâce à ce graphique, on peut voir trois périodes euh, dans l'économie française. La première période entre 1950 et 1998, où la part des salaires dans la valeur ajoutée euh, des sociétés non financières euh, augmente, au détriment de la part des profits. Ensuite, on a un retournement dans les années 80, en 1982, qui correspond à une nouvelle régulation de l'économie nationale et euh, la part des salaires perd 10 points dans euh, la valeur ajoutée des euh, SNF. Euh, pour vous donner une idée, euh, rapporter au PIB, au brut de 1998, perdre un point, c'est perdre environ 6 milliards d'euros. Et à partir des années 90, on a une relative euh, stabilisation euh, de euh, ce rapport entre salaire et profit. Alors une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant, c'est euh, à mon sens de mener une analyse en matière d'économie politique, c'est-à-dire d'inscrire l'économie dans les sciences humaines et sociales et d'utiliser les autres sciences humaines et sociales pour comprendre finalement les évolutions du partage de cette richesse créée. Alors La première chose, c'est que grâce à ce graphique, on peut étudier le pouvoir au sein d'une économie. La première chose qu'on peut dire, c'est que l'évolution des salaires dans la valeur ajoutée, notamment la chute à partir des années 80, ça traduit le, la perte du pouvoir de négociation des salariés euh, dans les sociétés non financières. Euh, ça, ça se traduit par une augmentation du taux de chômage depuis ici les années 75. Et euh, assez simplement, quand le chômage augmente, le pouvoir de négociation des salariés diminue. C'est plus difficile de demander des augmentations de, de salaire. Donc ça, c'est une des premières explications de euh, cette perte de, de salaire dans la part de la valeur ajoutée, la part des salaires. On pourrait penser, dans un second temps, que l'augmentation de la part des profits est plutôt une bonne chose pour l'économie réelle. En effet, plus de profits, ça peut vouloir dire plus d'investissements productifs, et donc plus de croissance économique. Or, depuis 1950, on voit que le taux d'investissement des sociétés non financières est plutôt stagnant. Donc... En fait, il faut trouver une autre explication à cette augmentation de la part des profits. Et cette explication, c'est dans les années 80-90, on a l'émergence d'un nouvel acteur euh, dans l'économie mondiale qui est l'actionnaire et de sa rémunération qui sont les dividendes. Et donc cette nouvelle régulation de l'économie française mais aussi de l'économie mondiale passe par le pouvoir des euh, actionnaires dans euh, l'économie financière et dans l'économie réelle. Et pour aller encore un peu plus loin, en fait, cette prise de pouvoir des actionnaires et la financiarisation de l'économie, ça se traduit par une augmentation des inégalités, comme l'ont démontré notamment les travaux de Thomas Piketty. Et donc, en fait, l'augmentation de la distribution des dividendes et l'augmentation de la part des profits dans la valeur ajoutée des SNF a amené à déterminer la concentration des richesses aux mains des 1% les plus aisés. Pour aller un peu plus loin que Thomas Piketty, il convient de dire qu'il est important d'avoir à l'esprit que quand les, les inégalités augmentent, les inégalités de capital et de patrimoine sont une chose, mais ces inégalités-là déterminent toute une autre forme d'inégalité de capitaux, notamment euh, politiques, culturelles ou symbolique. Et voilà. Merci.